Ah tiens, quelqu'un qui arrive fort là, ah tiens, on va le voir, allez. On est Je Ouais. Je suis, euh, je suis radiomateur, euh, donc je suis absolument passionné par toutes les technologies de radiocommunication. Tout ce qui fonctionne euh, euh, sans fil. Euh, ça va passer par de la radio. Et, et je trouve ça euh, un petit peu magique, tout ce qu'on peut faire avec. Et puis, bah, j'aime bien partager un petit peu ce que je fais, les découvertes que je fais. Et surtout, j'aime bien partager le, le, la découverte du monde de la radio. Mais je fais des streams également sur euh, sur, euh, sur Twitch et puis des vidéos sur YouTube. Voilà. Euh, ok, alors, euh, donc ça, c'est le, le, le sujet sur lequel on va entrer en détail ce soir. Et du coup, bah, à côté de ça, euh, qui es-tu Que fais-tu euh, bah oui, bah donc moi je suis Rougi, euh, je suis, je suis, bougie, je suis euh, pseudo Yorzian sur, euh, sur Twitch. Euh, je suis euh, formateur essentiellement dans des sujets euh, techniques, informatiques essentiellement, c'est l'essentiel de mon boulot ça, principalement auprès de professionnels. Voilà, je, je suis dans le domaine pas mal Linux, euh, pas mal Linux serveur, administration, système. Voilà, c'est ça que je fais habituellement. Euh, ben bah, écoute, euh, je, je propose qu'on entre dans le sujet euh, directement. Est-ce qu'on peut parler euh, de manière un peu générale de radio Qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Pourquoi ça existe Et après on ira plus en détail sur le monde des radios amateurs. Alors pour commencer, le monde de la radio, on peut le définir d'une façon très très simple hein, en fait. À partir du moment où tu vas transmettre une information à distance, ça passe par des ondes électromagnétiques. Et euh, c'est extrêmement générique ce que je dis, mais si tu prends une feuille de papier sur laquelle tu vas mar marquer un message et que tu le mets devant quelqu'un d'autre, ça vient de la lumière que ça va le faire, donc tu vas transmettre l'information via des ondes électromagnétiques. En fait, tout ce qui se transmet à distance, aujourd'hui, ça bah, passe par des ondes électromagnétiques. Même la télécommande infrarouge, hein, alors on n'appelle pas ça de la radio parce que c'est sur des fréquences beaucoup plus élevées, mais la télécommande infrarouge de, du téléviseur de mamie, eh ben, euh, ça utilise euh, une lumière infrarouge euh, qui est une onde électromagnétique. Donc en fait, le monde de la radio, euh, en tout cas tel que moi je le définis, c'est le monde des ondes électromagnétiques, c'est tout ce qui va transmettre une information à distance. Ok, donc là on a parlé de radio, mais du coup, euh, un, un radio amateur, qu'est-ce que c'est Alors, on oppose souvent professionnel et amateur. Ce qui est dans un certain sens correct, mais dans la, la, la racine du mot, c'est pas ça, parce que l'amateur c'est quelqu'un qui aime. Uh -huh. euh, donc euh, c'est euh, essentiellement des passionnés de radio et euh, il s'avère que le monde de, de, des radiocommunications a été pas mal exploré par des individus qui ont essayé de faire des choses qui ont permis d'être formalisés puis ensuite a été utilisé par des états, par des armées, par des trucs comme ça mais au départ c'est des bricoleurs qu'on commence à faire ça et euh, on a fait, il a fallu formaliser un petit peu ça donc pour devenir radioamateur aujourd'hui il faut non seulement s'intéresser au monde de la radio donc ça parce que c'est un loisir avant tout euh, mais également euh, il y a un examen qu'on peut passer et cet examen euh, va donner accès à des fréquences radio et à des techniques de communication euh, qui sont beaucoup plus larges et variées que simplement acheter un petit talkie walkie, -walkie euh, euh, qu'on appelle ce qu'on appelle les pmr 446 des petits talkie walkie, -walkie qu'on peut acheter chez dans, bah, pas mal dans les magasins de sport et qui permet de, de pouvoir discuter entre nous, mais on ne peut faire que de la voix avec ces trucs-là. Euh, L'antenne n'est pas amovible, la puissance est très limitée, euh, ce, qui, ce qui est très bien pour un, un usage, mais quand on veut expérimenter quand on veut découvrir des trucs, c'est un petit peu limité. Donc il y a un examen à passer, et en gros cet examen, il y a deux parties dedans. Il y a une partie qui est une partie euh, législative, où on va apprendre les règles euh, de la, du monde de la radio, pour éviter justement de faire des bêtises pour éviter de faire des choses euh, par exemple involontairement de brouiller d'autres personnes d'utiliser du matériel d'utiliser des appareils qu'on a construits qui sont pas aux normes et qui pourraient perturber d'autres personnes c'est essentiellement là dessus euh, que, que c'est essentiellement à ça que sert cette, cette partie réglementation et également à connaître les fréquences que l'on a droit d'utiliser en tant que radiomateur parce qu'il y a plein de fréquences qu'on a le droit d'utiliser en tant que radiomateur, il y a des fréquences qui sont dédiées au radiomateur, il y a des fréquences qui sont partagées avec d'autres utilisateurs, euh, donc faut les connaître. Voilà. Donc là il y a une pa première partie qui est une partie euh, légale, une partie de connaître les règles. Et puis donc la deuxième partie c'est une partie technique, et en gros, euh, la partie technique comme c'est un hobby qui a vocation à être de l'expérimentation, en gros, en simplifiant un petit peu, la partie technique correspond à savoir comment fonctionne un émetteur-récepteur et en gros on doit être à peu près capable de fabriquer un émetteur-récepteur. Est-ce que tu peux expliquer euh, en, en quelques mots comment ça fonctionne Alors sans, sans en arriver au niveau qu'il faut avoir évidemment pour passer cet examen mais juste pour que quelqu'un qui n'y connaît rien du tout puisse se ouais, faire idée. Moi j'ai passé ma licence il y, a, il, y a, il y a un moment, il y a 25 ans hein, donc euh, il y a des petites choses que j'ai sans doute euh, oubliées dedans mais en gros un émetteur-récepteur faut voir que ça va commencer par l'antenne. L'antenne, c'est ce qu'on appelle un transducteur, et l'antenne, ça va transformer un type d'énergie en un autre type d'énergie. Et le type d'énergie que ça va capturer, c'est une onde électromagnétique, et ça va la transformer en signal électrique. Donc, ça, c'est l'antenne. L'antenne, toute bête, hein, l'antenne, je les vis à une l'antenne boudin sur mon truc, ce truc là, voilà, s'appelle un transducteur, et donc, du coup, qui arrive à dans l'émetteur le, récepteur. Alors je vais donner le récepteur, dans l'émission ça fonctionne pareil, dans le récepteur. Donc il y a un signal électrique qui arrive qui est très très faible. Et donc on va commencer par une première partie qui va être d'amplifier ce signal-là, euh, parce qu'il est très faible, hein. c'est des, des, des quelques pouillèmes de volts, hein, quelques, quelques microvolts qui vont, qui vont arriver là, et ben on va pouvoir les, les augmenter un petit peu pour pouvoir les traiter. Une fois qu'on les a traités, on va filtrer ça, c'est-à-dire on va prendre que les fréquences qui nous intéressent, on va prendre des mégahertz de bande passante, de largeur, je dirais, de, de trucs, on va juste prendre les fréquences qui nous intéressent. Et cette fréquence qui nous intéresse, on va devoir, et là c'est la, la, partie, la partie un petit peu compliquée, on va devoir euh, cette fréquence-là euh, la démoduler, c'est-à-dire que c'est une fréquence sur laquelle on a stocké une information okay. euh, et euh, il va fall... donc elle a été stockée d'une certaine manière, c'est un petit peu comme... Euh... Euh, comment stocker une information sur un bout de papier. On peut faire un dessin, on peut écrire dans une langue, on peut euh, euh, faire des trous euh, de, sur, le, sur le bout de papier, comme, ben, comme le braille par exemple. Donc il faut que le récepteur soit adapté à l'émetteur. C'est-à-dire qu'il faut que le signal qu'on va recevoir, on sache comment est-ce qu'il a été stocké sur l'onde radio. Et euh, pour savoir comment est-ce qu'il a été stocké sur l'onde radio, ben, ça s'appelle une modulation. On va démoduler le signal, ça veut dire qu'on va prendre, on va extraire le signal qu'on veut avoir, qui très souvent, par exemple, ça peut être de l'audio, du son, on va extraire le son euh, de, de, de l'onde radio, euh, soit par, par exemple en AM pour les avions, soit par exemple en FM pour, euh, quand vous écoutez la radio, euh, la radio euh, standard broadcast euh, avec les fréquences entre 88 et 108 MHz. Donc ce signal, il faut le traiter pour pouvoir extraire ça. Et ça, il y a des circuits électriques avec, euh, euh, on sait le faire d'un point de vue électrique, donc avec des composants discrets. Et aujourd'hui, ça se fait beaucoup d'un point de vue numérique, c'est-à-dire que le signal radio, il est numérisé. Puis c'est des petits algorithmes qui vont extraire le, le signal. Et puis ben, une fois qu'on a récupéré le signal audio, eh ben, il faut un petit transistor et puis un haut-parleur dessus pour pouvoir le reproduire. Et dans l'autre sens, repasser par un autre transducteur qui va transformer ce signal électrique, qui est donc l'information qui était stockée sur l'onde radio, en une information sonore. Et puis faire, faire, du bruit, euh, faire du bruit à côté de nous. Par exemple. OK. Et donc le schéma inverse euh... Alors, Le ouais. schéma inverse, après, ben, tu as, as, as un micro qui est un transducteur. Ben, c'est comme un haut-parleur. Inversé. Ah. D'ailleurs, c'est un haut-parleur fait office de micro. Hein, mais euh, ouais. c'est-à-dire que tu vas parler, tu vas faire bouger de l'air. L'air va faire bouger une petite membrane qui va générer un signal électrique dans le dans l'émetteur. Ce signal électrique, on va le prendre. On va euh, cette fois le moduler, c'est-à-dire on va à euh, l'aide de, de, de circuits électroniques ou de circuits ou euh, de, de, de petits algorithmes l'associer à une onde radio, le mélanger dans l'onde radio pour pouvoir le transmettre. Mon onde radio, cette fois, on va euh, on va faire quoi On va l'envoyer vers l'antenne avec un petit transistor qui va émettre un petit peu de puissance pour que ce soit capté à bonne distance, à distance, à la distance qui nous intéresse. Et l'antenne va jouer le rôle d'un transducteur dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'antenne, cette fois, va transformer le signal électrique qui arrive dans l'antenne en, signe, en onde électromagnétique. Donc Dans les deux sens, c'est comme ça que ça, ça fonctionne. Et c'est ça qu'on étudie pour la, pour la licence. Il y a d'autres choses qu'on étudie évidemment, mais c'est en gros l'essentiel, c'est ça. C'est comprendre comment ça fonctionne. Ouais, ouais. C'est super clair, merci beaucoup. Ouais. Euh, et puis on a une question quel investissement matériel faut-il faire pour commencer Alors moi, ce que je conseille pour les personnes qui s'intéressent au monde de la radio, le, le, la première chose que je conseille, c'est de s'intéresser à faire de l'écoute. Et euh, du coup, moi je euh... justement, en fait, c'est ça, c'est ça le, le vrai défi de la vulgarisation. Euh, c'est de réussir à rendre les choses simples et accessibles, sans les rendre fausses. De faire un petit peu d'écoute. Et pour faire de l'écoute, euh, on a la chance, depuis quelques années, de pouvoir avoir des récepteurs radio qui sont euh, extrêmement puissants et versatiles, et très peu. C'est ce genre d'appareil-là, ça c'est une petite clé, euh, une clé ça s'appelle une clé Noelec, euh, qui est le, le, le constructeur euh, c'est une petite clé qui ne coûte pas très cher je conseille tout le monde de commencer par là parce qu'ici on va pouvoir mettre une antenne de ce côté là, il euh, y mm -hmm. en a qui sont livrés avec une antenne puis ça on le branche sur l'ordinateur et puis avec un petit programme on va pouvoir euh, avoir à l'écran le signal radio que l'on reçoit ça va recevoir en natif des fréquences qui vont aux alentours de 30 MHz jusqu'à un peu plus de 1500 MHz à peu près 1,5 GHz, 2 GHz, 1,5 GHz suivant les modèles, et on peut les mettre dans un mode où on va recevoir des fréquences qui sont plus basses, entre quelques kHz et 30 MHz. Donc ça fait, ça fait quelque chose qui est très très très très varié, et ce qu'on va pouvoir recevoir avec ça, et ça par exemple, ce modèle-là, moi je l'ai vu utiliser dans une université, pas très loin de, de Paris, à 50 ans de Niveline, pour leur station de réception de leur satellite. Ils ont un satellite, et pour la réception de, du satellite, c'est ce modèle-là de clé qu'ils utilisent. Par exemple, ce que je veux dire par là, c'est que c'est extrêmement large, avec un talkie-walkie ou avec une clé SDR pour écouter le relais radiomateur du coin, pour commencer à écouter la station spatiale, la station spatiale internationale. Elle y met régulièrement, euh, donc c'est les, les projets euh, ARIS. Euh, ARIS, c'est euh, Amateur Radio euh, Inter International Space Station. C'est les radiomateurs à bord de la station spatiale internationale. Toi, ouais, dans tout ça, euh, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'amuse et qu'est-ce que tu fais dans cette panoplie de choses que tu nous as présentées Alors il y a deux choses qui m'intéressent particulièrement, c'est d'une part les satellites. J'espère maintenant que je suis dans une maison à la campagne, mettre une, une antenne pour, pour justement m'amuser à émettre et recevoir des signaux avec, euh, avec ce satellite Q100. Je n'exclus pas de faire des lives sur Twitch et sur Q100 en parallèle, ce qui pourrait être plutôt sympa. Mais bon là pour moi c'est un projet, parce qu'il y, y a un petit peu de boulot. Mais en ce moment je m'intéresse plutôt aux ondes courtes. Et les ondes courtes, c'est quoi Les ondes courtes, c'est les fréquences qui sont en dessous de 30 MHz. Donc c'est la, la, la fréquence à 30 MHz. Et euh, c'est des fréquences euh, qui ont l'énorme avantage. Lorsqu'on est dans la mode période, les ondes vont facilement rebondir sur des couches de l'atmosphère. Et donc avec assez peu de puissance, euh, on va être capable de faire le tour du monde. Pour donner un petit exemple... Ce petit émetteur-là, euh, avec ses 3 ou 4 watts, quand j'étais à Paris, euh, j'ai été entendu euh, par un Australien. Et les conditions, c'est qu'il faut que les couches de l'atmosphère soient correctement euh, ionisées. Et euh, l'ionisation des couches de l'atmosphère, elle est extrêmement sensible au vent solaire qui est directement lié à l'activité du cycle solaire. Et le cycle solaire, c'est le nombre de tâches solaires qu'on va voir sur le sur le Soleil. Et quand il y a beaucoup de tâches, il y a beaucoup de rayonnements qui sont envoyés vers la Terre et ça ionise beaucoup plus les couches de l'atmosphère et donc, du coup, les ondes courtes rebondissent beaucoup mieux dessus et avec très peu de puissance, on peut aller très loin. Alors que quand il y a zéro tâche solaire, c'est pas terrible, terrible. Et là, on est dans une phase où on, est où on est sur la phase montante du cycle solaire. Et en ce moment, ça marche, ça marche plutôt, plutôt, plutôt pas mal. Et là, je vais pouvoir vous montrer si vous voulez bien. Je vais essayer de vous montrer la communication, enfin, la, la, les ondes courtes avec un, un petit programme. Et je vais décrire un petit peu ce qu'on voit à l'écran. Ici, moi, j'ai un récepteur radio qui est du même genre que la clé, la clé que je vous ai montré, sauf que c'en est un qui coûte un petit peu plus cher. Il est comme ça, il s'appelle un, un air spy. Euh, discovery, ici j'ai de 7 MHz à 7,2 MHz ce sont des fréquences qui sont utilisées par les radiomateurs et on peut voir effectivement que quand il y a un pic, il y a un signal radio attention, ce signal radio, ça peut être un vrai signal radio ou ça peut être une perturbation et si jamais je viens ici, bah, par exemple, on voit qu'il y a quelqu'un qui parle je ne sais pas du tout qui c'est hein. ah, on n'entend pas très très bien, attendez Donc là, bon là, il est en France parce qu'il est du côté de la Rochelle, visiblement. Uh -huh. Si je vais voir euh, ici... Lui, il a l'air d'arriver un petit peu fort. Ça a l'air d'être un Italien lui. Et là... Ah tiens, il y a quelqu'un qui arrive fort là. Ah tiens, on va le voir. Allez. Il parle en allemand. Mais... Il parle de Kaliningrad. Il parle avec un Russe. Il donne les indicatifs. En fait, à la fin de la communication, ça se fait partie de la partie de la réglementation. Il a donné l'indicatif de la personne avec qui il discute que nous on n'entend pas. Il a donné son propre indicatif. Et euh, Roméo Fort euh, R4, c'est un indicatif Russe. Et Delta Lima, euh, je ne sais plus, je n'ai pas mémorisé, mais Delta Lima DL, c'est Allemand. Donc là, c'est un Allemand qui discute avec un Russe en entend que l'Allemand. Alors, ici, si tu peux repartager mon écran, je suis sur un web SDR. Ouais, on entend. Tu sais que c'est de la voix à la trace Ouais, ça, c'est l'habitude. Donc ça, c'est des Allemands aussi. Il y a beaucoup d'Allemands sur les satellites. L'écoute de, de, de fréquences qui sont pas des fréquences radioamateurs, il faut faire attention parce que... Euh, donc l'écoute, on peut faire de l'écoute. Mais attention, les choses que l'on entend, on ne doit pas les divulguer. Et euh, on ne doit pas les enregistrer. Euh, parce que si jamais on les, on les divulgue ou on les enregistre, on vient porter atteinte au secret des correspondances. Donc on peut écouter par exemple les avions, parce que les avions, alors les avions c'est en clair pour, pour des facilités de, de communication, pour, pour apporter de la sécurité, Et être sûr que le signal il est bien reçu, il est bien émis, il est bien reçu, euh, on peut tout le monde l'écouter. Maintenant si jamais il y a des informations euh, euh, sur la santé de, de, de quelqu'un euh, qui est donné par exemple dans un avion, euh, pour dire bah, il faut emmener une ambulance machin, c'est des informations personnelles, là par contre c'est problématique quoi. Ouais. Il y a des petits exemples, il y a des petites choses qui sont rigolotes, des choses que j'ai pas dit par exemple avec la clé, euh, la clé RTL là. Euh, ouais. Il y a une fréquence, une fréquence qui est utilisée qui s'appelle 433 MHz, et sur le 433 MHz il y a plein d'appareils. Mais quand j'étais à Paris par exemple, je chopais euh, des capteurs de température que quelqu'un avait mis sur son balcon, et je savais la température qu'ils faisait dans ma rue. Les stations météo, par exemple, utilisent ça. T'as des casques sans fil qui fonctionnent, euh, qu'on peut choper. As, euh, ben justement, les, les pneumatiques, euh, les capteurs de pression des pneumatiques de voiture, euh, ils, ils transmettent sur ces informations-là. Je trouve ça assez fou, en fait. Tout ce monde, comme tu disais, il hein, faut commencer par l'écoute, quoi. Tout, tout ce qu'il y a, en fait, qui est déjà accessible, euh, toutes ces informations qui, qui, qui sont véhiculées par énormément de euh, domaines différents, qui demande Il demande, est-ce qu'il y a des sujets qui sont plus abordés que d'autres par les radiomateurs qui communiquent entre eux des sujets interdits Normalement, dans la réglementation, en tout cas, c'était comme ça quand moi j'ai passé ma, ma licence, ça a peut-être évolué. Mais normalement, l'objet de la communication doit avoir un objectif expérimental scientifique, euh, typiquement, l'objet de la communication. Donc en gros, bon ça va être accepté qu'on demande comment ça va, etc. Mais ça va parler météo, ça va parler, parler technique, radio, ce genre de choses-là. C'est ce qui okay. est censé être le cas. Maintenant, il y a des radiomateurs, il y a certaines bandes de fréquences radiomateurs, où on va retrouver des, des papilles qui vont parler de leur prostate. Hein. C'est <rire> ouais. c'est courant. C'est courant. <rire> Ça marche. Merci beaucoup, encore une fois, Yves, d'être venu nous présenter. Bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Radio, les radios amateurs. Il faudra qu'on qu refasse éventuellement ce genre de trucs à l'occasion. Hein. Avec grand plaisir à